Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de lecture, de conseils de lecture. Donc c'est un rendez-vous mensuel maintenant où je vous propose tout simplement, je vous explique, je vous raconte comme une fiche de lecture ce que j'ai aimé, quel livre je peux vous conseiller. Des livres très différents au niveau des thématiques tout aussi différentes et bien de, des thématiques que moi je peux aussi aborder en consultation. Alors d'ailleurs pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Riquebu, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes. Je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes, qui les bloquent. Donc il peut y avoir des TCA, des euh, difficultés dans l'image corporelle, donc euh, du mal à accepter son corps, à accepter qui on est, il peut y avoir des traumatismes du passé. Euh, donc toutes ces choses euh, ce sont des, des, des points que j'aborde en accompagnement, mais aussi lors de mes euh, programmes en ligne hein, et toute tout, tout mon offre en fait finalement de services en ligne. Donc j'ai plein d'outils différents, hein, mon, mon approche est holistique comme je disais avec une méthode très spirituelle euh, où je vais vraiment accompagner une personne dans sa globalité, donc vraiment aller rechercher toutes les causes possibles pour aller libérer chaque cause avec différents outils. Euh, et donc du coup dans ce souci eh bien, de vous apporter eh bien peut-être des déclics, euh, des tremplins, hein, les, les livres sont vraiment une bonne source d'informations et certains mots, certaines phrases peuvent déclencher en nous bah, des, des, des, des envies hein, d'aller de, mieux ou, ou peut-être se dire mais tiens c'est ça dont j'ai besoin et on va approfondir le sujet mais les livres sont vraiment une bonne bonne ressource pour eh bien euh, commencer ce chemin. De, finalement c'est du développement personnel, hein, de, de connaissance de soi et, et d'être de plus en plus aligné sur son chemin, sur sa voie. Euh, et donc euh, voilà, j'ai à cœur de vous partager les livres qui me semblent cohérents et qui en tout cas je pense peuvent vous apporter quelque chose, peu importe la thématique d'ailleurs. Alors, euh, si vous êtes intéressé par toutes les thématiques dont je viens de vous parler, sachez que j'ai fait plein d'autres vidéos sur tous ces sujets. Vous retrouverez les différentes playlists sur ma chaîne YouTube dont d'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre qui était euh, plus axé sur euh, l'alimentation, mais notamment l'image corporelle, j'en avais pas encore parlé. C'est une amie qui m'a prêté le bouquin, j'en avais déjà entendu parler, je ne l'avais jamais lu. Euh, je l'ai euh, dévoré en, sans mauvais jeu de mots, en euh, peut-être deux, trois jours. Il se lit extrêmement facilement, hein. il, est pas, euh, il est pas très grand, il n'est pas très euh, épais. Euh, il n'est pas écrit trop petit, il euh, y, a, y, a, y a peu, finalement, de mots, de phrases. Euh, bien évidemment que euh, c'est euh, romancé, mais euh, c'est comme une autobiographie. Hein, c'est euh, euh, la personne qui a écrit ce bouquin, c'est sa vie, hein, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai euh, perçu et ressenti. Hein, c'est un témoignage, finalement, c'est un témoignage en version libre. Euh, un témoignage qui va, euh, je pense, parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Euh, donc bien évidemment que euh, si elle avait écrit un roman autobiographique, elle aurait développé et développé beaucoup, beaucoup de parties. Il euh, y a des parties qui sont survolées. Parce que pour moi, en tout cas, le cœur de son message n'est pas dans euh, sa vie, mais vraiment euh, la force qu'elle a, qu a retirée de tout ce qui s'est passé. Et elle a vraiment mis l'accent sur toutes ses compréhensions et ses fameux déclics en lien avec l'image corporelle. Donc c'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, il n'est pas épais, il y a peu de d'écriture. De, de, de, de, et pourtant, c'est un condensé finalement de métaphores, de compréhension et de déclic. Euh, et je pense que vraiment, ça peut vous faire écho, d'autant qu'encore une fois, c'est un témoignage. Donc, vous allez peut-être vous retrouver aussi dans cette situation, même si bien évidemment, vous le savez, vous êtes unique. Et donc, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Mais en tout cas, son témoignage peut déjà vous aider, déjà ne serait-ce qu'à vous rendre compte que c'est possible d'aller mieux et de s'en sortir. Donc ce bouquin, eh bien, il s'appelle tout simplement "Fuck les régimes". Alors peut-être que vous le connaissez déjà. Donc c'est de Chloé Hollings euh, qui est une comédienne et donc elle parle justement de son rapport au corps, euh, à son corps. Hein, dans, euh, dans ce bouquin, euh, elle a été accompagnée par une personne qui a fait des photos d'elle, qui voulait faire un, un je ne sais plus, c'était un reportage en tout cas c'était un projet d'étude. Euh, et donc ce bouquin, alors il y a des moments où je rigolais toute seule, euh, il y a des moments où j'avais de la peine pour elle. Euh, c'est encore une fois un roman qui est très très fort, elle vous explique vraiment son combat, parce que c'est le cas, euh, et sa progression dans son regard d'elle-même, et à chaque fois qu'elle est, encore une fois, hein, comme je vous dis, à chaque fois qu'elle a eu des déclics, hein, eh bien, elle vous les partage. Et euh, c'est un, enfin, des premiers bouquins où euh, elle parle justement de cette notion d'alimentation intuitive, notamment pour les TCA, etc., où finalement, elle s'est rendue compte. Alors, je ne sais pas comment. Alors, à la fin, elle vous met aussi pas mal de ressources, pas mal de bouquins qu'elle a lu. Et il y a des bouquins euh, aussi bien sur l'alimentation, hein, euh, d'ailleurs, des bouquins de Gérard Dorfer. Donc je ne sais pas si vous, vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur maigrir. Euh, c maigrir sans régime, hein, celui-ci. Donc euh, non, maigrir c'est dans la tête, pardon. Donc elle le cite hein, dans sa euh, dans sa petite euh, bibliographie, on va dire euh, qu'elle qu'elle vous conseille finalement. Hein, donc des livres. Donc il y a aussi maigrir, c'est fou, manger en paix. Mais il y a aussi euh, des livres sur les liens transgénérationnels. Il y a des livres sur euh, la condition de la femme, l'image de la femme. Euh, il y a des livres sur la sexualité, il y a vraiment euh, tout un panel finalement de, de bouquins qui ne sont pas forcément que axés sur l'alimentation puisque vous l'avez compris que ça c'est vraiment que le bout de la chaîne et que forcément quand on remonte, bah, on se rend compte que souvent c'est effectivement en lien avec son corps, en lien avec des traumatismes, en lien avec des choses bien plus profondes et donc elle parle de tout ça donc c'est vraiment intéressant et donc du coup elle parle effectivement dedans d'alimentation bah, intuitive, hein, du fait d'écouter sa faim, d'écouter de, de, sa satiété, euh, d'arrêter de, de, de culpabiliser parce qu'on euh, est monté sur la balance, qu'en fait elle ne sert à rien cette balance, elle parle de euh, et ça m'a fait sourire parce que c'était quelque chose que j'avais euh, euh, conseillé à, à une de mes clientes par rapport à ses vêtements, d'arrêter de choisir des vêtements euh, avec une taille qui ne nous correspondait pas parce qu'on aimerait faire cette taille puisqu'en fait on envoie un message hyper négatif à son corps, hein. on est boudiné là-dedans on ne se sent pas bien comprimé, donc on envoie sans arrêt le même message à son corps que on est trop grosse en tout cas pour ce pantalon alors qu'en fait ce n'est qu'un chiffre sur un pantalon euh, et donc du coup on, on envoie une mauvaise image, donc elle explique vraiment, elle va au-delà de l'alimentation elle vous dit pas quoi manger, pas du tout elle vous dit pas comment faire l'alimentation intuitive, elle vous dit vraiment toutes les pistes euh, toutes les, tous les sujets finalement qu'elle a eu à aborder et qui ont fait émerger en elle une forme de justement de détachement de cette apparence la perfection de, de ses réflexions en fait c'est comme si on rentrait dans sa tête et on a toutes ses réflexions par rapport donc à l'image de la femme etc donc évidemment bah, la balance euh, les vêtements, euh, donc l'alimentation euh, elle nous parle de son petit ami de l'époque qui au euh, début en fait l'a trouvait très très bien, il y avait qu'elle encore une fois qui, elle parle aussi sans dire les mots mais de blessure de l'âme parce qu'elle parle euh, elle évoque la blessure de Roger quand elle est invitée à une soirée qu'elle n'ose pas y aller qu'elle n'ose pas s'habiller comme elle voudrait donc euh, on voit qu'elle aborde un peu de, donc de façon holistique hein, euh, et bien cette approche de la nourriture et c'est pour ça qu'elle dit fuck les régimes hein, euh, c'est qu'en en fait elle s'aperçoit, elle le dit dans le bouquin que mais merde elle a passé des années en fait à euh, à se s'empêcher de manger, à avoir des, des, des, des, des, des choses horribles à manger, à être en régime, en restriction, à faire du sport à outrance, pour galérer à maintenir un certain poids. Euh, alors qu'en fait, elle s'est rendue compte par la suite qu'en euh, lâchant prise sur tout ça, alors forcément, ça s'est pas fait en un clinquement de noix, mais en lâchant prise sur tout ça, bah, elle est arrivée au même poids qu'elle galérait avant à atteindre euh, avec des régimes. Donc, c'est vraiment dans cette notion de lâcher prise, d'accepter son corps, qui va permettre du coup ensuite après de lâcher du laisse et donc de lâcher du poids. Hein, le, le poids des mots, pour le coup, a son importance. Euh, mais voilà, elle nous parle vraiment de, de sa progression et on voit bien au niveau du poids aussi qu'elle explique hein, le poids qu'elle fait, donc le, le, le yo-yo qu'elle fait, mais voilà, elle se rend compte que vraiment tout tout ce temps, et euh, j'ai fait une vidéo sur Laurent Gounel avec cette notion d'instant présent, tout ce temps qu'elle a perdu finalement à investir autant d'énergie dans une solution en fait qui ne fonctionnait pas, euh, mais qui était basée uniquement sur la peur. La peur du jugement des autres, la peur du poids, la peur de l'apparence corporelle. Euh, et donc plutôt que de mettre une solution sur la problématique de, de la nourriture alors qu'en fait le problème c'était l'image d'elle-même et son corps et la peur d'eux, et euh, eh bien elle a commencé à euh, lâcher du lest et à à comprendre cette peur et à travailler sur cette peur pour ne plus avoir besoin de tout ça, tout simplement. Donc, c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein, de, de travailler aussi sur le, la racine profonde de tout ça, hein, d'où est-ce que ça prend sa source, parce que tant que vous ne l'éliminerez pas, bah, ça reviendra à chaque fois. Donc, c'est un livre vraiment intéressant. Euh, voilà, j'ai n'ai pas de, de, de, de citations à vous donner, parce que c'est vraiment... pour Pourquoi ce n'est pas des citations, c'est des paragraphes, euh, où vraiment, elle explique c'est hum, ces réflexions et je vous dis notamment à l'alimentation ça fait du bien de voir que euh, bah, cette personne elle témoigne du fait que oui euh, oui on peut vraiment aller mieux et que oui l'alimentation intuitive, son concept hein, en tout cas euh, tant qu'il est pris d'un point de vue euh, comme une boussole encore une fois tant que c'est pas vu euh, dans euh, il faut que ce soit comme ça et il faut surtout pas déborder et euh, eh bien ça l'a permis justement de lâcher prise sur tout le reste et euh, en travaillant ici ça l'a aidé ici et comme ça l'a aidé ici ça l'a permis de travailler ici et ainsi de suite et après c'est l'effet vous le neige. Donc, elle parle vraiment de, de, de ce côté, voilà, euh, donc alimentation intuitive, euh, respecter son corps, euh, faire des activités pour son corps dans la bienveillance. Elle parle aussi euh, donc des liens transgénérationnels, de la relation qu'elle a avec ses parents, sa mère, quelle relation elle entretient avec son corps aussi. Donc, elle aborde encore une fois vraiment beaucoup de thématiques qui, je pense, euh, si vous vous retrouvez dans son histoire, peuvent faire écho et en tout cas vous dire peut-être tiens, ça, ça me titille. Peut-être qu'effectivement c'est dans cette direction, en tout cas au début, que je peux aller vraiment me diriger pour un peu prendre de la distance sur la notion d'alimentation, voir qu'il y a peut-être autre chose. Et comme ici encore une fois c'est une vraie femme qui a vraiment vécu ces choses-là et c'est un témoignage témoignage, pardon, euh, ça peut vraiment être percutant, je pense, pour vous. et peut vraiment vous aider, euh, ne serait-ce qu'à ne pas vous sentir seul, en fait, euh, dans euh, dans ce qui se passe pour vous. Euh, malheureusement, on est beaucoup euh, à ressentir ce que vous ressentez. Évidemment, ce sera jamais exactement pareil, puisqu'on est toutes différentes. Euh, néanmoins, c'est parce qu'on traverse les mêmes choses qu'on peut s'aider et surtout s'entraider. Donc, c'est un livre que je vous recommande, qui se lit, encore une fois, mais vraiment très, très rapidement, très facilement. Mais il est drôle, il est percutant il remet les choses en place, il y a des choses moi c'est mon métier donc forcément il y a des choses que je sais mais c'est vraiment, ça fait vraiment du bien de les réentendre et euh, c'est comme pour tout une graine, une fois qu'on qu l'a plantée, il faut l'arroser et donc on répète, on répète, on répète et c'est comme ça vraiment que ça va pouvoir germer et grandir en vous, donc c'est vraiment un livre pour le coup je vous recommande à 100%, n'attendez pas non plus une méthode miracle hein, ça vous dit pas quoi faire, hein, ça vous dit pas comment plutôt, ça vous dit quoi, entre guillemets quoi faire, parce que le livre de faire ce que vous voulez ça ne vous dit pas comment, mais c'est vraiment un livre qui, encore une fois, peut être un tremplin et percutant dans, euh, voilà, je sais pas par quoi commencer. Bah, lisez ce livre déjà, ça va peut-être vous permettre de vous dire, ok, est-ce que je suis dans la bonne démarche ou pas Est-ce que je suis déjà à son niveau et me dire qu'il y a peut-être autre chose Ou est-ce que j'ai encore des peurs Et si ce livre, il me plaît pas, il me parle pas, bah, peut-être que j'ai autre chose finalement à travailler, à conscientiser euh, par rapport à mon rapport à la nourriture et au corps. Voilà, je vais m'arrêter là, euh, je vous conseille donc fortement ce bouquin, euh, donc euh, Fuck les régimes donc de Chloé Hollings, euh, et euh, eh bien merci de m'avoir écouté si jamais il y en a d'entre vous qui l'ont déjà lu, et euh, eh bien dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous aurez peut-être des choses à apporter en plus encore une fois, c'est mon avis. Euh, donc, euh, partagez aussi le vôtre parce que ça peut aider d'autres personnes. Peut-être qu'il y aura des livres que vous avez déjà lus qui sont dans le même esprit et qui euh, vous semblent cohérents. Eh bien, allez-y, partagez aussi ce que vous, vous avez pu faire de votre côté parce que ça pourra aussi aider les autres. Merci d'avance pour vos likes, vos partages qui euh, soutiennent aussi mon travail et tout ce que je peux vous offrir euh, en vidéo comme contenu. Euh, donc, merci d'avance pour tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut